Révolution Pantene, un cocktail amuloprouvé inédit qui rend à vos cheveux des acides aminés qu'ils perdent jour après jour. Une formule exclusive pour des cheveux jusqu'à 10 fois plus forts. Il regorge de ressorts. Dès aujourd'hui, dans chaque bouteille Pantene. rendez à vos cheveux ce que la vie leur a pris.